Yeah, yeah, yeah. Oui, Fritza, l'école de toute l'Afrique, le pays qu'on tu toi. Ça bro, souvent la vie est trop compliquée. Tout est high, Elle est bonne, elle fait semblant, elle fait des oui. Mais c'est quoi sembler? Ah, elle dit qu'elle est bonne. Au début là, c'était trop pas tant bien. Tu me disais que la gola, elle avait trop les envies. Les envies aussi de toi aussi bien. Oh, là, faut me dire mieux. Si elle t'aime là, vérité, faut qu'on se comprenne. Moi, je sais que Gola t'aime pas. Mais c'est le semblant aussi, elle est là à Ya, si tu, tu l'aimes ma chérie, faut lui dire, ben Ça à à quoi de le mordir tout le temps et chaque fois. Voilà, y'a pas nani, mal à la tête. Elle fait semblant, quand même. Elle fait semblant, mais quand même. Elle fait semblant, elle quand belle semblant, elle est belle semblant, elle est semblant, elle est semblant, même. elle est semblant, elle elle est même. elle fait semblant, je est Franchement, vérité, il faut qu'on s'entende. Au début de la relation, c'était tellement compliqué. Les gars, on parlait de gauche à droite. On dit la goura ne vit pas aussi vieux. J'accepte et je sais aussi que je t'endors. Bébé si tu m'aimes réellement, mieux que tu me dis aussi la vérité. Ça sert à quoi des fois aussi tout ce qui est comme semblant Je veux que t'arrêtes, ma chérie. Dis-moi mieux si tu m'aimes aussi. Elle fait semblant. On a quand même, elle fait déjà quand quand même, on a déjà quand même, on quand même, on a quand même, on quand même, on a déjà quand même, on même, même, même, il et Teki. Capitaine, pas pousse, pas bas. Il y a un Le père n'habite pas l'eau. Le pro Fortunel Mon promo, la père, Mon père a dit au ah. pas les bougies, Mon pro. J'ai a fait la déroute Depuis des lunes Et mon vieux Jeep a mis la puissance dedans. Va! Bon. Ça chauffe -toi. En ensemble, la famille, un empire la culture. Buyaka, fort